Alors bonjour, je m'appelle Kenzo Munoz, je suis actuellement étudiant en deuxième année au, euh, à l'IUT Ponsan, à Toulouse, dans le département euh, Gestion des entreprises et des administrations. Donc, euh, je, mis à part ça, je suis aussi vice-président du BDE, c'est le bureau des étudiants que je te reparlerai un peu plus tard, quand on montera. Pour l'instant, je vais te faire la visite de tous les locaux, donc euh, je t'invite à me suivre. Donc je vais commencer par te présenter le secrétariat. Donc c'est là où il euh, y aura une équipe professionnelle en fait, que, euh, qui va t'aider dans tout ce qui est euh, administration. Donc tout ce qui est papier, pour euh, les absences, les bourses, euh, et, et voilà. Donc là on arrive à la cafette, malheureusement elle est fermée parce qu'elle est en travaux. Donc du coup ça c'est un petit, un petit coin familial, etc., où tu pourras venir boire un café, manger un petit truc avec tes amis, euh, pour, euh, entre les cours, euh, pour décompresser un peu, et voilà. Je vais maintenant te présenter les classes de, de TD, donc les travaux dirigés et les salles informatiques, etc. Tiens, en passant. Là, on arrive au bureau du BDE, donc ce que je t'ai parlé juste avant, le bureau des étudiants. Donc là, bon, bien évidemment, il n'y a personne. Euh, on est en jeudi après-midi, on n'a pas beaucoup cours, donc il euh, n'y a pas grand monde. Euh, mis à part ça, le bureau des étudiants, tu le verras l'année prochaine, mais entre guillemets... C'est nous qui nous occupons de tout ce qui est activités extrascolaires. On organise les soirées, des week-ends d'intégration, les week-ends de ski, tout ça, c'est nous qui nous en occupons. Donc là, on arrive dans la première euh, salle. Donc c'est une salle de TD, les travaux dirigés. Donc c'est une salle de cours plutôt classique, comme tu as pu connaître euh, au lycée. Donc c'est là où tu vas faire les enseignements, euh, les cours sur table, tout ce qui est comptabilité, économie, management, marketing... Euh, les cours basiques, entre guillemets. Ensuite, je vais te montrer la salle informatique. Donc voilà, là on arrive dans une de nos salles informatiques avec un très beau, une très belle peinture murale. Donc c'est dans cette salle que tu vas faire tout ce qui est cours où tu vas apprendre tous les logiciels en fait, qui vont te servir pendant tes études. Donc tous les logiciels Excel, Word, Teams et d'autres logiciels en fait, que les entreprises utilisent euh, tous les jours pour euh, assurer leur pérennité ou des trucs comme ça. Donc aussi l'avantage qu'on a dans notre département, c'est que nous avons un ascenseur pour les personnes qui, sont, euh, qui ont des problèmes pour, euh, en mobilité réduite ou des trucs comme ça. Il dessert tous, euh, tous les étages, donc du coup tu n'auras pas de problème pour assister à tes cours euh, euh, et voilà. Donc je te récupère, donc là je vais te montrer une salle pour, euh, où il y a des cours aménagés en fait. Donc c'est des cours pour tout ce qui est sportif de haut niveau ou euh, les auto-entrepreneurs. Auto donc euh, dans le département, ils aménagent les, euh, ils aménagent les, les cours pour euh, ces gens-là qui ont euh, des horaires plus compliqués que nous. Donc voilà, là c'est une salle de psychologie sociale, donc euh, avec tous les étudiants etc. Et euh, donc voilà, ça c'est un petit cours avec des horaires aménagés pour les sportifs de haut niveau et les auto-entrepreneurs. Maintenant je vais te montrer les amphis, je t'invite à me suivre. Donc là on arrive dans le bâtiment où il y a tous les amphithéâtres. Donc euh, là je vais te montrer un cours où euh, c'est... Euh, des cours de maths, de soutien pour euh, certaines personnes qui ont du mal en mathématiques. Donc tout ça se passe en, en amphi. Donc je vais te montrer un cours. Donc voilà, là on peut voir les étudiants euh, donc, qui assistent au cours pour euh, tout ce qui est... Euh, tous ceux qui ont des problèmes en mathématiques ou euh, des trucs comme ça pour euh, les aider à réussir. Donc voilà, la visite du département est finie, je t'ai montré les choses essentielles. J'espère te revoir l'année prochaine. Euh, quant à moi, je vais, continuer, je vais retourner en cours et euh, bonne journée à toi